Bah nous, on a été intégré, donc euh, la FAF a été intégrée au projet Cosfix pour euh, assurer un petit peu en fait le transfert du, du monde de la recherche vers les agriculteurs en fait. Donc, on a souvent des, des projets qui se développent où il n'y a vraiment que de la recherche pure et dure. Donc, là, c'était pour faire un petit peu le pont entre les résultats qui allaient être obtenus et de voir comment on peut les appliquer sur le terrain, donc notamment avec les agriculteurs. Donc, voilà, nous, on a cette composante un peu plus, on va dire, sociale. Euh, que les autres équipes qui font, qui génèrent tous les résultats. Alors concrètement, un des objectifs qu'on nous a assignés, c'était de... de prendre un petit peu la température du côté des agriculteurs pour voir déjà euh, donc, au démarrage du projet si euh, quelque part ils sont sensibles à la thématique de l'agroforesterie comment ils appréhendent l'idée de remettre des arbres dans les parcelles, et voir s'ils sont déjà un petit peu aussi sensibles aux thématiques qui sont, qui sont étudiées au sein des causes fixes, c'est-à-dire la gestion de l'eau, euh, la lutte contre l'érosion quand ils y sont confrontés, et aussi tout ce qui va être le stockage de carbone. Donc voir est ce que ils euh, c'est quelque chose qui les intéresse Est-ce que c'est quelque chose qui leur pose peut-être problème au quotidien sur l'exploitation Voilà, voir s'ils sont déjà sensibilisés à ces thématiques-là et s'ils ont idée que l'arbre aussi peut avoir un rôle à jouer là-dedans. Donc, euh, du coup, concrètement, ça passe par des enquêtes auprès d'agriculteurs pour voilà appréhender un peu leur vision de l'agroforesterie, leur vision de ce qu'on appelle dans l'ECOSIX les services écosystémiques et voir finalement quels sont leurs besoins, leurs attentes de ce côté-là pour voir si les recherches qui sont menées au sein du projet peuvent avoir des débouchés déjà sur le terrain et essayer de vraiment coller aux, euh, aux attentes et aux besoins des agriculteurs. Donc L'objectif initial était certes ambitieux, de faire remonter les attentes des agriculteurs vis-à-vis -vis de la recherche, mais concrètement, en pratique, ce n'est pas si facile que ça, dans la mesure où les agriculteurs, quand on les contacte pour participer au projet, ne sont pas forcément disponibles. En fait, ils, ils, euh, ils n'en voient pas forcément l'intérêt. Ils, euh, ils, ils nous disent euh, « Ok, euh, on pourrait participer, donc on va vous rendre un service, mais en retour, qu'est-ce que ce projet va nous apporter ?» Donc c'est bien qu'ils ne voient pas forcément l'intérêt immédiat que pourrait représenter le projet pour euh, leur profession dialogue, il n'est pas forcément évident et qu'on est toujours dans les mêmes schémas de, de les solliciter, mais on n'est on, on pas vraiment au même niveau. C'est toujours euh, la recherche peut-être qui se positionne un petit peu plus haut que les agriculteurs. Et une fois qu'on aura des résultats, on va leur transmettre en leur donnant des conseils. Euh, Faites-ci, faites-ça si vous voulez arriver à tel résultat. Alors que je pense que euh, ce qui a changé du côté des agriculteurs depuis quelques décennies, c'est que la plupart maintenant euh, vont eux-mêmes chercher l'information quand ils ont envie de mettre en œuvre certaines choses, ils se concertent entre eux, ils vont, ils vont utiliser les résultats de la recherche, mais ils vont le faire de leur propre initiative, et euh, donc il y a des réseaux qui se créent aussi comme ça, et finalement avec la démarche qu'on a voulu utiliser dans ce projet-là, on n'a pas réussi. À, à créer ce dialogue. Euh, Est-ce que ce n'est pas trop ambitieux de vouloir quantifier à chaque fois, euh, donc soit le stockage de carbone ou le, le, le stockage de l'eau dans le sol Est-ce qu'on euh, va pouvoir peut-être en dégager des pistes et, euh, et des, des types de fonctionnement, mais je ne pense pas qu'on puisse rentrer dans quelque chose de très concret et aller voir l'agriculteur en lui disant « si vous mettez des arbres dans votre parcelle, il va se passer ça, ça, ça, en termes de stockage de carbone ». Je pense que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'heure d'aujourd'hui, sur des pas de temps qui sont aussi courts, et dans des types de projets où finalement on va mélanger des écosystèmes différents, on a des sites au Laos, on a des sites au Costa Rica, et euh, je pense qu'on s'est attaqué à quelque chose de très complexe où il faudrait… Euh, il faudrait plusieurs décennies en fait, pour étudier ça, puisque des systèmes agroforestiers se résonnent justement sur du moyen, voire du long terme. Les recherches qui sont menées dans le cadre des d'Ecofix, bien qu'elles concernent des systèmes complexes, et de ce fait euh, peinent à trouver des résultats qui soient directement applicables au champ, et notamment sur un pas de temps si court, pour autant, elles euh, devraient aboutir, peut-être pas dans l'immédiat, mais euh, dans l'avenir, à des résultats qui sont particulièrement importants, d'un point de vue agronomique et pour la compréhension du fonctionnement des systèmes agroforestiers. Donc je pense que les agriculteurs pourront y trouver un intérêt, mais pas dans l'immédiat. Je pense que là, on se situe beaucoup trop en amont. On n'a pas de réponse et ouais, à, la grande question. Euh, toute faite à cette question-là. Je pense qu'il bon, y a aussi des nouvelles initiatives aujourd'hui, avec des, des appels à projets, par exemple, qui s'intéressent vraiment... Euh, aux agriculteurs et au final, finalement à la construction même du projet avant de présenter le projet de recherche. Euh, la demande vient des agriculteurs et on rentre euh, dans ce qu'on aimerait appeler ouais, une recherche participative où finalement les chercheurs et les agriculteurs décident ensemble de la direction à donner au projet. Et ensuite ils travaillent au quotidien, euh, les agriculteurs sont actifs chez eux pour essayer de, de, de, justement de transférer leurs résultats directement aux chercheurs. On n'est pas juste dans la dynamique où on vient chercher des informations chez l'agriculteur et après on lui ramène. Et je ne suis pas sûre qu'avec un projet de telle ampleur, on aurait pu euh, intégrer les agriculteurs autant en amont. Je pense que ce type de projet-là, ça va plutôt partir de projets à des échelles plus réduites, à des échelles de communes, de territoires, de bassins versants. Et ensuite, on va agrandir les échelles. Mais c'est peut-être trop ambitieux de vouloir, euh, de vouloir agir de cette façon-là sur des, sur des programmes qui sont d'une ampleur internationale avec des contextes complètement différents plus à chaque fois.